alors, amyloïde, il n'y a pas de distinction faite entre les différents types d'amylose cardiaque. Ce registre, c'est des patients qui ont été inclus dans ce registre entre 2005 et 2017. Vous voyez qu'il y a beaucoup de patients dans le registre en général, presque 20 000, un peu plus de 20 000.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 tenez compte de cette hétérogénéité entre les dilatés, les restrictives non-amyloïdes et les amyloïdes qui sont au nombre de 46, selon ce registre de plus de données. Alors, les patients étaient naturellement sévères. Il y avait un peu plus, plus d'intermax profil 1, en gros, c'est du choc cardiogénique, dans, en pourcentage dans les cardiopathies amyloïdes que dans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 Le MT pro BNP était en moyenne plus élevé, vous voyez, 8600 versus 4000, mais enfin, est-ce que c'est une, une grande valeur? Sinon, pas d'autres différences sur euh, les euh, paramètres biologiques. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le type de device utilisé, ou, le type de device utilisé,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 euh, le LVAD, qui, qui, enfin pour les autres cardiopathies, ce qui n'est pas le propos ici, mais qui, qui, qui est quand même une bonne solution quand c'est fait assez tôt euh, comme euh, bridge à la transplantation, voire même quand on ne veut pas les transplanter comme euh, assistance par destination. Euh, pour pour l'amylose, je ne pense pas qu'on puisse conclure définitivement, il ne faut surtout pas faire d'assistance dans les amyloses, sûrement pas, parce qu'il y a, a, a tous ces biais de sévérité et Mais... Euh,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 Mieux euh, partir d'emblée sur un, bi, un, un biv biventriculaire. Ou... Si, si on n'a pas d'autre choix, parce que j'imagine que bien, quand est, ils ne meurent pas tous tous, hein, mais euh, ils meurent beaucoup. Si on n'a pas d'autre choix, partir là-dessus et ensuite euh, euh, ensuite les faire transplanter. On a tous des, des, des patients qui ont été sous assistance euh, biventriculaire euh, ou sur. Euh,